Bonjour, mon nom est Alexandra Dance et je travaille pour l'équipe de communication à l'ICANN. J'ai l'honneur aujourd'hui de parler avec Ramanou Biaou du Bénin, qui est le premier lauréat du prix Tarek Kamel, Excellence de la communauté. Bonjour Ramanou et félicitations pour cette importante reconnaissance. Bonjour Alexandra, merci beaucoup. Ramanou, vous avez été choisi par le conseil d'administration de l'ICAN pour vos importantes contributions dont nous parlerons dans un moment. Qu'est-ce que ça vous fait d'être le premier lauréat de ce prix? Merci beaucoup, Alessandra. Euh, J'en suis honoré. Et en même temps, être le premier lauréat de ce prix est une responsabilité euh, pour moi et pour toutes les personnes avec qui, au niveau de ma communauté, nous avons travaillé depuis cinq ans à promouvoir le développement de l'Internet, les technologies euh, de, de l'Internet. Euh, ce prix est en l'honneur de Dr. Tarek, et Docteur Tarek a été euh, une personne qui a activement contribué au développement de l'Internet au niveau mondial et euh, à travers ce prix, c'est euh, une responsabilité pour nous de continuer sur euh, les lignes de Docteur Tarek pour pouvoir euh, développer l'Internet davantage. Pouvez-vous nous parler un peu du programme euh, Women DNS Academy, un programme que vous avez lancé pour inviter les femmes africaines à s'intéresser aux questions liées au système de nom de domaine et aussi le programme DNS-Aton ou Hackathon euh, sur le DNS? Oui, euh, le programme Woman DNS Academy et le DNS-Aton. Le DNS-Aton, c'est la concaténation DNS et Hackathon. Euh, c'est deux programmes de, de notre activité au niveau local, le, le Bénin DNS Forum. Le Woman DNS Academy, c'est le seul et unique programme au niveau africain qui a vocation à former les femmes sur les technologies de l'Internet, notamment sur le système des noms de domaine et sur l'économie des noms de domaine et la compréhension et l'engagement dans l'écosystème de la gouvernance de, de l'Internet. Et ce programme a permis, depuis quatre ans que ça a été lancé, de former aujourd'hui environ 100. Je suis une femme au niveau euh, africain, donc euh, le programme a commencé au Bénin et nous l'avons également vulgarisé euh, dans d'autres pays et euh, spécialement en Côte d'Ivoire, ça a pu avoir lieu également où fin femmes ont été formées au système des noms de domaine et à l'écosystème de d'économie de, de, des noms de domaine. Pour ce qui concerne le, le programme DNS Atom, nous avons initié ce programme parce que euh, lors de nos différentes conférences, séminaires, on présente euh, l'architecture du DNS, on explique ce que c'est que le DNS, comment ça fonctionne, mais ça reste très, très théorique. Et euh, le DNS Atom avait pour vocation de permettre à ces personnes euh, qui sont curieuses de savoir comment est-ce que, est que le DNS fonctionne, comment est-ce que l'hierarchie du DNS euh, comment est-ce que ça marche, euh, de, de comprendre et d'implémenter eux-mêmes euh, les fonctionnalités liées au DNS. Donc, à travers le DNS temps, euh, pendant 48 heures, nous réunissons des étudiants dans le domaine des technologies, des ingénieurs et des passionnés qui, euh, pendant 48 heures, travaillent pour pouvoir implémenter de bout en bout toute l'hierarchie du DNS, donc euh, du serveur route, un serveur route alternatif, euh, à un registre, un registra, et... Euh, et euh, à la résolveur aussi, donc ce qui va leur permettre de comprendre comment est-ce qu'il y a les différentes interactions entre les, les entités et de techniquement pouvoir les implémenter. Et euh, il y a deux ans, euh, nous avons intégré aussi à ce programme-là la signature DNSSEC euh, après l'intégration euh, de toute euh, euh, l'architecture au niveau, au niveau local. Et nous le faisons avec vraiment des, des technologies allégées comme euh, des Raspberry euh, Pi, ce qui permet euh, de, de pouvoir l'implémenter euh, de bout en bout sans euh, un coût important et de permettre à la communauté de savoir comment ça fonctionne. J'aurais une, une dernière question pour vous. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour attirer des nouvelles voix au sein de la communauté de l'ICANN et vous participez vous-même dans différents groupes comme Afralo et le Cocu-Sersac. Pourquoi considérez-vous important d'être membre de la communauté de l'ICANN? Et il est très important de, de, de faire entendre sa voix et la voix de, de sa communauté. Et l'ICAN est un écosystème où on rencontre aussi des personnes formidables, où euh, on apprend beaucoup, où euh, on découvre et on construit ensemble avec cette communauté-là euh, l'Internet de demain et surtout comment est-ce qu'on va sécuriser euh, l'Internet qui est aujourd'hui euh, un bien commun pour tous. Donc, euh, participer à l'ICAN, c'est quelque chose qui est très, très essentiel. Si nous souhaitons que, euh, en tant que communauté, euh, nos voix soient prises en compte et nos voix soient entendues euh, dans l'internet que nous souhaiterons à avoir demain, c'est-à-dire un internet ouvert, un internet sécurisé et un internet aussi accessible. Donc, l'ICANN c'est vraiment un espace d'opportunité aussi et euh, un espace où on peut monter en compétence sur, sur beaucoup de sujets. Merci beaucoup, Ramalou, et encore toutes nos félicitations.